Chez Aquila, premier producteur mondial de catamaran exclusivement à moteur, le tout nouveau PowerCat 54 redéfinit espace, élégance et performance. De grandes marches et une plateforme de bain ajustable forment une jupe parfaite pour toutes les activités nautiques. En empruntant les larges et élégantes marches qui mènent au cockpit, vous trouverez un espace bien pensé pour dîner ou vous divertir au comptoir extérieur au style Aquila inimitable. En montant jusqu'au Flybridge par les escaliers au design architectural et non par une simple échelle, vous serez conquis par une cuisine d'extérieur, un solarium, des sièges très confortables pouvant accueillir de nombreux invités et une zone de pilotage très bien protégée. L'accès à la proue est facile en utilisant le pont portugais et l'escalier avant signé Aquila, qui joint le Flybridge et l'avant du bateau. En descendant les escaliers après les bains de soleil et les sièges, se trouve le pont avant avec de grands casiers de rangement, un guindeau et des taquets surdimensionnés. En entrant dans la cabine, vous découvrirez une cuisine spacieuse avec un réfrigérateur de grande taille, de nombreux plans de travail, une armoire de rangement sécurisée, des éviers profonds et un espace confortable pour les préparations des repas et des réceptions. Le salon offre des sièges confortables dans un large espace doté de fenêtres latérales panoramiques et d'un plafond plus haut, créant ainsi un espace de vie accueillant. Dans la cabine principale, des pluies de lumière au plafond permettant une grande clarté de l'espace, un grand lit central, un espace de rangement réservé et une salle de bain de première classe en font une véritable cabine propriétaire. Les cabines invitées disposent de grandes fenêtres latérales, de hauts plafonds, de nombreux espaces de rangement dissimulés et une salle d'eau privative avec une douche indépendante. L'Aquila 54 est un yacht pour la croisière, le divertissement et l'expérience de vie sur l'eau. Le style, l'espace et les performances sont inégalés. Retrouvez-vous à bord d'un catamaran à moteur Aquila 54 et perdez-vous dans une mer de possibilités.